Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Willy Training. Après, je pense au moins un an d'absence, on est de retour le soir avec Gigi et son meilleur pote. Et voilà, on s'est équipé les nouvelles bottes, bien, bien dures. Donc on va voir ce que ça donne, parce que c'est pas facile avec les vitesses, tout ça. Ah, des fois je passe les vitesses quand je, quand je lève. Donc on va faire ça, on va s'échauffer. J'espère que ça bombe pour vous, que ça gaze, comme on dit, je sais pas comment vous le, vous le dire, que ça va Moi euh, j'ai grave la forme en, ce, en cette sainte journée Et euh, on va essayer de se faire plaisir Allez, On s'échauffe un petit peu Il y a un petit peu de vent et la route est en dévers, Donc c'est pour ça que dans En fait dans un sens Je vais là Et dans l'autre sens je vais tout droit Alors je ne sais pas pourquoi Ah j'irai mieux que la dernière fois La dernière fois je passais les vitesses euh, Tout seul Alors moi j'ai un, euh, un petit conseil que je peux vous donner en fait. Quand j'arrive pas à aller droit, je me concentre en fait sur l'inclinaison que je donne à la moto. Dans, dans, ce, sens, dans ce sens. Et euh, bizarrement je sais pas pourquoi j'arrive à aller droit. Donc... Euh Au niveau de l'inclinaison on est pas mal, on va commencer à mettre un petit peu de, de coups de frein Et surtout essayer d'éviter de se décaler, je me décale trop et ça me, ça me pénalise Hop, petit coup de frein, alors attention à ne pas en mettre des trop gros Vous voyez j'ai passé la vitesse sans faire exprès Hop, des petits coups de frein Alors on est pas mal, je me suis fait déstabiliser un peu Et franchement, ça va pas mal Je pensais que j'avais vraiment galéré avec les bottes comme je vous l'ai dit Et c'est franchement pas trop mal Je pars en 3 si vous voulez Et, euh, et après, je passe souvent en 4 voilà, j'arrive pas trop mal Et Ça en fait, c'est qu'avec mon pied Je reste appuyé sur le sélecteur Et c'est pas très bon Il faut que je fasse bien gaffe Mais c'est pas évident, comme je l'ai dit, avec les bottes Enfin, avec les bottes, pas forcément Avec des bottes neuves Allez Petit coup de frein Bon maintenant on va se calmer un petit peu On va essayer de lever à plus faible vitesse On sait que je peux lever assez vite C'est pas le, le but spécial de cette vidéo Surtout essayer d'apprendre ah là ça va j'arrive à mettre des petits coups de frein Faut vraiment que j'arrive à gérer l'équilibre gauche droite oh, Petit coup de frein ah. Et mine de rien ça fait forcer un petit peu sur les avant-bras Bon écoute en tout cas je suis vraiment content de reprendre cette série Ça faisait très longtemps je ne m'étais pas entraîné il était grand temps et ça va super bien Hop, petit coup de frein et là il faut faire gaffe Vous le voyez pas mais ça fait une descente Donc ça veut dire que si j'arrive bien incliné Hop ça me fait basculer Et ça il faut faire gaffe mais de fou Parce que ça c'est vraiment à quoi se retourner Eh hey, j'arrive à le petit ciel pour un équilibre, j'ai mis des petits coups de gaz Et maintenant il faut que j'arrive à, à y mettre le frein Ce que je fais en fait, je lève en 3 et je passe direct la 4 Ah là j'ai passé deux vitesses vous avez vu On va demander à Guigui de prendre l'appareil photo pour faire un petit peu de vue extérieur Girl, I sent you like seven texts You didn't reply, it's okay, I guess You found a guy, I'm not impressed You wasted my time, on to the next Yeah, your world's gonna crash down <laughs> Now that I'm not in it, see I do not care where you're at now, yeah I'm happy we ended My music is dark, sorry my life ain't pretty Never had friends, not a family, really Just me and my thoughts and they always stick with me If my head is down, it's cause I'm overthinking Nobody gets me but you, you give me meaning So I was happy when you started to see me Girl, we were so perfect, I gotta be dreaming Till I woke up like, why the fuck did you leave? I met this girl named Sarah I